Vitamine C et NSP, la meilleure combinaison de dons de la nature et de technologies modernes. Saviez-vous que le manque de vitamine C entraîne de nombreux problèmes Une carence en vitamine C peut entraîner des problèmes de cheveux, de peau, d'articulation, une cicatrisation lente des plaies, des dommages aux gencives et aux dents, des problèmes immunitaires, des échymoses, des saignements de nez et une indigestion. Albert Saint-Georges, après l'isolement de la vitamine C sous sa forme pure, S'est engagé dans l'étude des antioxydants. Il a consacré beaucoup de temps au processus d'oxydation et au processus d'antioxydation. Le prix Nobel a été décerné précisément pour le travail avec la vitamine C et pour ses effets antioxydants. La vitamine C CNSP mérite votre attention. Ainsi que sa découverte digne du prix Nobel. La vitamine C soutient le système immunitaire, protège contre les dommages des radicaux libres et améliore la production de collagène. 1000 mg par comprimé vitamine C NSP. Les NSP de vitamine C fonctionnent toute la journée. C'est parce que nous utilisons une technologie à libération lente. La vitamine C NSP soutient le système immunitaire. Il est vital pour l'absorption du fer et la réparation des tissus. Le système immunitaire vous sera reconnaissant pour l'apport opportun de vitamine C. La vitamine C NSP est accompagnée des bioflavonoïdes rutine, hesperidine et églantier. Pourquoi la vitamine C-NSP NSP garantit la plus haute qualité, pureté et sécurité de chaque produit, y compris pour la vitamine C. La vitamine C est soluble dans l'eau. Cela signifie qu'il ne s'accumule pas dans le corps et doit être pris tous les jours. Cela permet à votre corps de réparer les tissus et de se protéger des infections. Votre corps peut montrer une efficacité maximale dans le travail de tous les tissus et organes. J'attire votre attention sur le fait que dans la société NSP tous les composants sont génétiquement et respectueux de l'environnement. La vitamine C NSP ne contient que des composants génétiquement purs. La vitamine C NSP convient aux végétaliens et est fabriquée à partir de matières premières sûres. Tout est cultivé, récolté et recyclé en toute sécurité pour l'écologie de la planète. Ingrédients clés la vitamine C, NSP et la vitamine C elle-même, les bioflavonoïdes citriques, la rutine, l'extrait d'églantier, l'espéridine. L'histoire de la découverte de la vitamine C par Albert Saint-Georges est très intéressante. NSP a découvert cette formulation de vitamine C à libération lente et l'a commercialisée en 2003. Depuis lors, la société NSP a reçu de nombreux remerciements et des commentaires positifs pour ce produit. Il existe également de nombreuses critiques positives pour chaque produit de la société NSP. Le composant principal est la vitamine C 1000 mg par comprimé. Ce montant n'est pas destiné aux femmes enceintes. C'est un point important. Chaque comprimé contient de l'extrait de fruits d'acérola, de l'espéridine, des bioflavonoïdes de citron, de la poudre d'églantier et de la rutine. Examinons ses composants. Espéridine et espéride, qu'est-ce que c'est, qui est-ce L'espéridine est un flavonoïde présent dans les agrumes. L'espéridine a été isolée pour la première fois en 1828 par le chimiste français breton à partir de la couche interne blanche des écorces d'agrumes. Un ancien mythe grec sur l'un des nombreux travaux d'Hercule. Les pommes d'or du jardin étaient gardées par les filles du titan Naclas. Ces filles s'appelaient les espérides. Avec eux, le dragon toujours éveillé gardait le jardin. Les pommes méritaient d'être gardées à la fois par les espérides et le dragon. Hercule a dû faire un effort pour réussir. Il y a espéridine nommée d'après les espérides. L'espéridine appartient au bioflavonoïde naturel des agrumes, une classe d'antioxydants. Il s'agit essentiellement d'une forme hydrosoluble de vitamine P. Les oranges et les mandarines en sont riches, mais la majeure partie de la substance bénéfique se trouve dans la peau et non dans la pulpe que nous mangeons. Dans la peau que nous jetons habituellement. Par conséquent, il est problématique de le reconstituer par la nourriture. De petites quantités d'espéridines se trouvent également dans d'autres plantes. On se souvient de l'exploit d'Hercule. Les espérides gardaient leurs pommes. Ils avaient besoin d'un dragon pour se protéger. Car il y avait beaucoup de gens qui voulaient obtenir des bioflavonoïdes à partir de pommes magiques. Les activités des espérides sont immortalisées dans l'histoire. Un antioxydant précieux porte leur nom. Pour une raison quelconque, le rôle du dragon gardant le jardin avec des pommes magiques à l'espéridine ne se reflète dans aucun terme chimique. Ainsi, l'espéridine est une forme hydrosoluble de vitamine P. On sait qu'au Japon, depuis de nombreux siècles, il est d'usage d'ajouter des écorces d'agrumes à un bain chaud. Pour la détente, pour stimuler les processus de microcirculation. L'effet positif de ces bains est obtenu précisément grâce à la teneur en espéridine. Les écorces d'agrumes séchées sont activement utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. L'espéridine a des propriétés antioxydantes, a un effet anti-allergique. Active le système immunitaire, aide à soulager les spasmes, renforce les vaisseaux sanguins en augmentant leur résistance. Réduit la perméabilité vasculaire, possède des propriétés angioprotectrices. Il a un effet tonique sur les veines. Augmente leur élasticité, améliore la circulation périphérique et le flux lymphatique. Stimule la production de collagène. Bon pour le foie. Aide à réguler la fonction des glandes endocrines. Normalise les niveaux d'estrogène se combine bien avec la vitamine C et renforce ses effets. Acerola, alias cerise de la Barbade. Cette plante appartient au genre Malpigia. C'est un arbre fruitier d'Amérique du Sud. Il est cultivé dans de nombreuses régions tropicales. Les fruits mûrs de l'acérola avec une très haute teneur en antioxydants et en vitamine C méritent votre attention. L'acérola a un effet antioxydant, tonique et régénérant. Il a un effet bénéfique sur le corps avec un état général de fatigue, avec un régime amaigrissant, avec des maladies infectieuses et virales. L'acide ascorbique, c'est-à-dire la vitamine C entrant dans la composition de l'acérola renforce le système immunitaire. Aide à résister aux effets négatifs des infections virales. Aide à se remettre des maladies. L'acérola réduit le taux de cholestérol dans le sang, ce qui aide à prévenir l'apparition de plaques d'athérosclérose. Réduit la perméabilité et augmente la résistance des vaisseaux sanguins. Améliore l'activité du système nerveux. Aide à se débarrasser rapidement du stress et de l'insomnie. Antioxydant puissant. Active la production de collagène et améliore le tissu conjonctif. L'acérola est largement utilisé à des fins cosmétiques. L'acérola donne de l'élasticité à la peau et ralentit son vieillissement. Un autre composant du produit est la vitamine CNSP bioflavonoïdes de citron en général le groupe des bioflavonoïdes de citron comprend la rutine la citrine l'espéridine la caquettine les flavones ces substances bénéfiques se trouvent dans de nombreux légumes fleurs et fruits leur action générale est de renforcer l'effet de la vitamine c et de prolonger son action dans l'organisme ensemble les bioflavonoïdes et la vitamine c sont capables de protéger encore mieux les vaisseaux sanguins de renforcer encore plus puissamment les défenses immunitaires. Les bioflavonoïdes de citron ont un effet positif sur le métabolisme, le métabolisme hormonal. Aide à protéger l'organisme du stress, y compris à long terme. Synorodon en tant que composant du produit vitamine CNSP. Les églantines contiennent de nombreuses substances utiles. Vitamines, minéraux et oligoéléments. La vitamine C dans les cynorhodons est dix fois plus que dans le cassis. Les aiglantiers contiennent 50 fois plus de vitamine C que les citrons. La quantité totale d'oligo-éléments importants, tels que le potassium, le cuivre, le calcium, le fer, le magnésium, le chrome et le manganèse, fait de l'aiglantier un produit très important. L'églantier est utilisé comme tonique, immunostimulant, tonique, anti-inflammatoire, cholérétique et diurétique. La rose musquée est un remède bien connu pour de nombreuses maladies. En mode préventif, la rose sauvage est utilisée très efficacement. La routine augmente l'élasticité des parois des vaisseaux sanguins, renforce les capillaires et réduit les manifestations de l'inflammation. Réduit la perméabilité capillaire et réduit leur fragilité. Ces effets de la routine sont à l'opposé de ce qui se passe dans le corps avec la grippe. C'est une substance indispensable pour toute infection virale. La routine renforce l'action de la vitamine C. Ensemble, elle nous aide à lutter contre les infections, le stress, la fatigue et tous les défis que notre vie nous crée. Avec les autres composants du produit NSP Rutin Vitamine C, vous pouvez tirer encore plus de cette excellente formule. Les avantages pour la santé de la Vitamine C sont énormes. Aide à prévenir le rhume, soulage les premiers symptômes du rhume. Prévient le scorbut, renforce les gencives, soutient la santé du système immunitaire. Nécessaire à la santé des yeux, prévient les maladies cardiovasculaires. Une peau saine, la prévention des rides, la production de collagène, tout est question de vitamine C. Renforce le système immunitaire, améliore la mémoire, prévient la carence en fer et l'anémie. Réduit le risque de maladies cardiaques. Réduit considérablement le risque de maladies chroniques. Prévient la dégénérescence maculaire. Les principaux avantages de la vitamine C sont connus. Cela comprend la lutte contre les allergies. L'effet antihistaminique est important. L'action oncoprotectrice est très importante. Un laxatif naturel qui aide à nettoyer le corps en douceur. Active la production de collagène. Soutient les muscles, les ligaments et les articulations. Une fois de plus, nous soulignons le rôle de premier plan dans le soutien du système immunitaire. Vitamine C pour la santé des hommes. Soutien à une sexualité masculine saine. Il est très important de soutenir la fonction féconde des hommes. Il est également très important de souligner le rôle de la vitamine C dans le soutien de la santé des hommes. Quelle est la relation entre des quantités suffisantes de vitamine C et la santé des hommes La production de collagène, indispensable au maintien de la santé des hommes. Protection des vaisseaux sanguins qui jouent un rôle important dans la manifestation de la sexualité masculine. Les hommes ont besoin de collagène non seulement pour les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sont nécessaires à la fonction sexuelle normale des hommes. La libido est un moment important dans la vie d'un homme. La vitamine C aide à soutenir la santé des hommes et à maintenir l'activité sexuelle de plusieurs façons. Une diminution des niveaux de cortisol équivaut à une diminution de la charge de stress. La fonction sexuelle des hommes est impossible au bon niveau sous stress. Avec un stress à long terme ou un stress à court terme, les hommes ont besoin de protection. La vitamine C aide les hommes à faire face au stress. Les avantages de la vitamine C et NSP sont clairs pour nous. Prévention de l'hypertension, prévention du cancer, renforcement de l'immunité. Réduire le risque de pathologie du système digestif, augmenter la densité osseuse, prévenir la maladie d'Alzheimer, prévenir les problèmes de gencives, Réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque, prévenir les cataractes et la dégénérescence maculaire. Et, bien sûr, un soulagement rapide des rhumes. La vitamine C et NSP mérite de très bonnes critiques. Les personnes qui l'utilisent écrivent beaucoup de bonnes critiques. J'ai pris diverses formes de vitamine C mais je n'en ai jamais vraiment ressenti les bienfaits. Après avoir lu sur la vitamine C qui peut aider avec le collagène, j'ai ajouté la formule NSP. La formule à libération prolongée vitamine C NSP j'en ressens déjà les bienfaits. Merci NSP, je n'utilise qu'un seul comprimé le matin pour un apport complet en vitamine C. J'adore ce produit et je l'utilise tous les jours. La meilleure qualité, la meilleure formule à libération prolongée sur le marché, la meilleure vitamine C sur notre marché. La vitamine C NSP est vraiment la meilleure. Je tiens à souligner que la vitamine C n'est pas utilisée chez les femmes enceintes. Ainsi, la vitamine C CNSP est un puissant complexe d'antioxydants. Tous les composants renforcent l'action de l'autre. Soutien de l'immunité, prévention des allergies, prévention des problèmes cardiovasculaires, prévention des maladies des gencives et de la perte des dents, protection et restauration de l'organe de la vision, assistance à tous les organes travaillant intensivement, amélioration du foie, de la peau, des articulations. Augmentation de la synthèse de collagène, augmentation de la fonction sexuelle chez les hommes, augmentation de la fertilité. Mobilité et activité accrue des spermatozoïdes. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup plus d'effets positifs du produit vitamine CNSP. Profitez de tous ces avantages et restez en bonne santé.